Voilà, bonjour. Euh, je m'appelle Calendro volton euh, Je suis prof en psychologie sociale en PSP, la faculté de psychologie et de sciences d'éducation. Et voilà, euh, je vais vous parler un tout petit peu comment je gère un cours en commodalité, notamment le cours FOPA 20, la psychologie sociale de l'éducation et de la formation. Pour vous donner un tout petit peu du contexte, là, je donne un cours autour de 200 sois, euh, 260 étudiants qui suivent un master en sciences de l'éducation. Et ce cours est divisé en deux groupes. Il a lieu le mardi soir et le jeudi soir. Pourquoi Bon, le cours a lieu en horaire euh, décalé parce qu'il s'agit euh, de, des, étudi euh, des étudiants qui ont euh, déjà obtenu un bachelier euh, en éducation et formation dans les autres écoles. C'est-à-dire, euh, le public est un peu particulier parce que la plupart d'entre eux travaillent à côté. Et aussi, il y a plusieurs étudiants qui euh, n'ont pas suivi de cours, comme ils font maintenant, euh, pendant des années. Donc j'ai des étudiants entre 20 et 65 ans dans ces cours. Euh, comment ça se déroule Il y a cinq séances de quatre heures. Je ne vais pas entrer euh, dans le contenu du cours. Euh, voilà, et ça a lieu soit dans l'auditoire pour la moitié des étudiants, soit sur Teams où ils peuvent suivre le cours en distanciel. Et voilà, là on est dans la commodalité juste pour entrer un tout petit peu dans les détails, le cours est un cours, un cours normalement magistral, évidemment avec des activités pour les étudiants. Et à donner les circonstances actuelles, il faut quand même garder en tête quelques besoins particuliers à part le fait qu'il y a des étudiants qui peut-être ne sont pas trop familiarisés à, à travailler à l'université. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui peuvent juste... Pas, participer parce qu'ils se trouvent en quarantaine, Des autres ne peuvent pas participer ni en auditoire, ni euh, en distanciel à l'heure du cours parce qu'ils doivent travailler euh, à domicile et alors peut-être ils ont des autres obligations comme des enfants euh, ou euh, des parents qui, dont il faut prendre soin et donc j'enregistre le cours aussi. Alors, plus intéressant pour nous, comment j'essaie de gérer la commodalité? Bien, il faut savoir que le cours était coupé pour euh, 15 minutes à cause d'un conflit d'horaire. En plus, euh, je suis obligé d'errer de l'auditoire euh, très longtemps, donc il faut prendre une grande pause. Et donc, tout ça, et en plus, euh, comme vous savez probablement très bien, la perte du temps que souvent on a avec la commodalité parce que quelque chose de technique ne marche pas ou parce qu'il y a plein de questions dans le, dans le chat. Euh, donc en bref, on perd plus ou moins 40 minutes, je dirais 45 minutes du cours et c'est pour ça que j'ai dit aux étudiants que j'ai déplacé plusieurs activités qui normalement auront lieu dans le cours, aurions-le, dans le cours euh, à des jours différents. Ils ne doivent pas suivre ça à la lettre, c'est juste une proposition, mais voilà lundi, ils sont censés de faire une activité après la séance qui normalement a toujours comme but de faire le transfert entre la matière qu'on euh, discute dans le cours et la vie quotidienne, c'est-à-dire pour eux, leur contexte éducatif. Le mardi, ils sont censés lire un chapitre qui porte sur la thématique qu'on va aborder. Et pour ça, je suis très euh, heureux d'avoir obtenu un lien pour une version d'un livre électronique, c'est-à-dire les étudiants peuvent suivre peuvent lire la littérature qui porte sur les thématiques euh, sans se rendre à la bibliothèque ou sans acheter le bouquin. Euh, après avoir lu ça, mais aussi euh, concernant le cours qui ont déjà eu lieu, euh, le mercredi, euh, moi, je vérifie, ou je regarde les questions qui sont posées dans deux forums que j'ai mis sur Moodle. Un forum porte sur les questions du contenu du cours. Ça, c'est par exemple pour les gens qui ne peuvent pas suivre à l'heure et qui regardent l'enregistrement. Euh, Un autre forum, c'est sur des questions pratiques, genre euh, je ne comprends pas bien le conseil du, euh, du travail en groupe. Euh, il y a plusieurs avantages. Pour moi, le, les avantages les plus grands sont pour les étudiants que tout est transparent, donc tout le monde a accès aux mêmes réponses que je donne. Et pour moi, l'avantage le plus important, c'est que je ne dois pas répondre à chaque mail individuellement. Je peux juste dire « faites ça dans le forum ». Et donc, si j'ai des questions qui sont déjà abordées là-bas, je ne dois même pas répondre, je peux juste dire bon, « bien, consulter le forum ». Et finalement, vendredi, normalement, on clôture chaque séance avec euh, plusieurs questions QCM qui sont posées sur BookLab. Euh, là, on fait ça en dehors, mais euh, quand même, voilà, ça donne la possibilité aux étudiants d'un côté tester s'ils ont bien compris euh, le contenu de la séance, d'un autre côté de savoir ou d'avoir une idée un peu plus claire de qu'est-ce que leur attend pour l'examen. Mais alors le cours qui a lieu euh, le jeudi, plus en détail, en comodalité, euh, je suis très reconnaissant à la faculté qu'elle nous a donné le soutien de jobistes qui peuvent nous aider pour gérer le chat, parce que pour moi, ça c'est vraiment le plus difficile, donner cours et en même temps suivre ce que les étudiants écrivent dans le chat ou les questions qu'ils posent. Néanmoins, j'ai intégré dans mon cours plusieurs diapositives avec une point d'interrogation pour me freiner et pour regarder le chat et gérer ça. Et dans le cours même, on travaille avec les mêmes outils que les étudiants connaissent déjà. Euh, pour les activités qui ont lieu en dehors du cours, c'est-à-dire sur Padlet, pour l'application et le transfert du contenu. Et WooClap, euh, j'utilise par exemple pour des expériences que je réalise euh, dans euh, le cours, pour leur sensibiliser, pour les matières ou pour des petits sondages. Euh, alors pourquoi. Ah non, un dernier point. Euh, vu les circonstances actuelles, j'ai aussi donné euh, la possibilité de prendre rendez-vous avec moi individuellement euh, sur Teams ou en présence si ça c'est possible. Euh, ça c'est pour des questions euh, qui sont plutôt privées, qui les étudiants n'osent pas trop euh, aborder dans le forum. Et voilà, donc ça, ça c'est un peu mon message clé, um, vous avez probablement remarqué, je suis allemand et uh, je suis aussi américain, donc uh, je ne connais pas trop le verbe français, pour moi c'est « you know better, uh, better the devil you know than the devil you don't know uh, », je pense en français il vaut mieux un danger uh, qu'on connaît qu'un danger qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire moi je travaille avec des utiles là, que je connais bien, même si les étudiants ne connaissent pas trop bien, ils sont juste obligés de travailler avec deux utiles, à part Moodle et Teams, c'est-à-dire WooClub et Padlet, donc c'est vraiment plus facile pour tout le monde, il n'y a pas trop de questions. Au même temps, ça nous permet de travailler ensemble, même si nous sommes dans des, dans des endroits différents, c'est-à-dire en auditoire ou à la maison. Un avantage pour moi, c'est que je peux recycler tout, ce que je fais ça, même si on se retrouve heureusement bientôt dans le temps normal. Et, euh, Dernier point là pour moi, c'est vraiment utilis en utilisant euh, des outils comme ça, on gagne beaucoup plus de temps euh, pendant le cours pour gérer des interactions qui sont quand même hautement importantes dans ces circonstances. Merci.